Mes chers élèves, bonsoir. Bienvenue sur votre chaîne Je Communique TV. Alors aujourd'hui, on va voir une séance de arrêt bilan numéro 3. Je vous propose évaluation. Il y a des activités comme euh, compléter le groupe du nom avec un adjectif choisi dans la liste et accorde l'adjectif si nécessaire. Trouve la réponse. Au devinette, chaque mot contient la lettre G. Entoure les mots dans lesquels la lettre H ne transcrit aucun son. Conjugue les verbes au passé composé. Remédiation. Complète le groupe du nom avec l'adjectif qui convient. Complète les mots avec les syllabes proposés. Complète les verbes conjugués au passé composé. Euh, vous pouvez prendre, s'il vous plaît, page 81 sur votre cahier d'activité. Je parle aux élèves de C1. Et les autres élèves, bienvenus aussi. Dans quelques au instants, on va faire la correction. Arrêt bilan numéro 3. Et variation pour les élèves de la classe C en 1 et les autres élèves aussi. Voici la correction. Je complète le groupe du nom avec un adjectif choisi dans la liste et j'accorde l'adjectif si nécessaire. On est fin, grand, chaud, agréable, noir, étoilé. MET, chaud. Une pluie fine. Fin, c'est le masculin et le féminin, c'est fine. J'ajoute E à la fin. Voilà. Une journée agréable. Une grande forêt. Une huile étoilée. Un nuage noir. Un été chaud, une pluie fine, une journée agréable, une grande forêt, une nuit étoilée, un nuage noir. Alors ici, il trouve la réponse aux devinettes deux, deux et chaque mot contient la lettre G. C'est un bijou que l'on porte au doigt. Par exemple, « bac ». C'est le contraire de droite. C'est gauche. C'est la partie du vélo que je tiens avec mes mains. Guidon. Le guidon. Un guidon. Le guidon. Un guidon. C'est l'endroit de la maison où l'on range la voiture, le garage, le bidon. la vache. Alors ici. Entoure les mots dans lesquels la lettre H ne transcrit aucun son. Entoure les mots dans lesquels la lettre H ne transcrit aucun, aucun son. Par exemple, enrhumé. Il n'y a pas de son H. Théâtre. Théâtre. H n'existe pas ici. Le son. Mente, honteux, mais douche, on a ch', apostrophe, on a feu, phrase, on a feu, son fait. Conjugue le verbe au passé composé. Normalement, je sais comment conjuguer le verbe avoir, regardez, j'essaie être au passé composé, c'est toujours avec l'auxiliaire avoir, c'est vraiment fréquent. Alors ici, on dit, pour mon anniversaire, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu un livre sur les animaux. Ici, j'ai regardé, j'ai regardé les photos des animaux qui vivent dans les pays froids. Alors ici, on dit, l'ours a chassé les phoques sur la banquise. Ici, on a, nous avons été Surpris par la taille de l'éléphant de mer. Il existe l'éléphant de mer. Pour mon anniversaire, j'ai eu un livre sur les animaux. J'ai regardé les photos des animaux qui vivent dans les pays froids. L'ours blanc a chassé les phoques sur la banquise. Nous avons été surpris par la taille de l'éléphant de mer. Alors, remédiation. Je complète le groupe du nom avec l'adjectif qui convient. On dit un grand élan. Une grosse baleine. Un petit pangouin. Une hermine blanche. Une panthère tachetée. Un grand télon, une grosse baleine, un petit pingouin, une hermine blanche, une panthère tachetée. Ici, je complète les noms, je complète les mots. Avec les la proposer. Par exemple, ici, ga, go, ge, gi, jon, nyo. Toujours avec la lettre G. Et c'est sons sans qu'elle transcrit. Ga, go, ge, gi, jon, nyo. Par exemple, ici, on dit la brebis et son agneau. Agneau. Ça s'écrit de cette façon. Un goéland. C'est un, un oiseau marin. Un goéland. Vous pouvez le trouver sur Google. Si tapez goéland, vous retrouvez ici les images. Goéland. Goéland. Alors on continue. Euh, euh, un pigeon. Un guipard, une girafe, une gazelle, une araignée, une anguille. Anguille, c'est une, euh, une sorte de poisson. Anguille. Euh, je complète les verbes euh, conjugués au passé composé. Par exemple, ici, le... ce sont des auxiliaires. surtout l'auxiliaire à avoir. J'ai tu as, et a, le savant, vous avez On dit, elle a marché. Elle a. Vous avez parlé, ils ont ramassé, nous avons écouté, tu as nagé, j'ai rangé, toujours avec Oracle euh, à la fin, alors je viens tout simplement de faire euh, l'arrêt, puis l'en ce qui est évaluation et rémédiation. Alors, la prochaine vidéo sera donc euh, la suite de Arrêt Au revoir et à la prochaine, mes chers élèves de C1 et d'autres élèves aussi. Et bienvenue encore une fois sur votre chaîne Gécomunique TV.